Bonjour, on va étudier l'anatomie des fosses nasales. Donc, on va adopter le plan suivant, une introduction, puis l'anatomie descriptive qui va étudier la situation et la description des parois, des orifices et des revêtements quétanium que, puis, puis la vascularisation et l'énervation, et les applications physiologique clinique et en fin du cours une conclusion. Les fosses nasales sont deux cavités séparées l'une à l'autre d'une mince cloison sagittale et sont situées au-dessus de la cavité buccale et au-dessous, voilà la cavité buccale, et au-dessous de la cavité crânienne. En dedans, des deux cavités orbitaires. Voilà. En dedans, des deux cavités orbitaires. Par l'intermédiaire des orifices narinaires, les fosses nasales vont communiquer avec l'extérieur. Donc, voilà les deux orifices narinaires. Ce sont les moyens de communication des fosses nasales avec l'extérieur. Ils s'ouvrent en arrière dans l'orine pharynx par les coins. Voilà les coins. Donc, Les fosses nasales ont une double fonction, une fonction respiratoire et olfactive. Ainsi que les maladies de cavité nasales sont fréquentes et prédominées par les pathologies infectieuses essentiellement. Pour la situation des fosses nasales, sont au centre de la face, sous la base de crâne, au-dessus de la cavité orale et en dedans des deux cavités orbitaires et des sinus maxillaires. On distingue à la charpente osseuse des fosses nasales quatre parois. On va commencer par l'étude de la paroi supérieure, qu'on appelle aussi la voûte. Elle est formée d'avant en arrière par la face postérieure des os propres de nez, qui vont s'articuler avec la face antérieure de l'épine nasale de l'os frontal. Voilà. Puis, on a l'épine nasale de l'os frontal et la lame criblée de l'éthimoïde en arrière de l'épine nasale de l'os frontal. Comble les chancrures de frontal et s'articule en arrière avec le corps de sphinoïde. Puis, on a le corps de sphinoïde placé en arrière de l'éthimoïde, s'articule avec la lame criblée de l'éthimoïde par le bord antérieur du processus ismoïdal de sphinoïde et s'articule aussi avec les masses latérales de l'os ismoïdal par les parties latérales de sa face antérieure. Pour la paroi inférieure ou plancher du fosse nasale, constituée par le processus palatin de l'os maxillaire dans ses deux tiers antérieurs, et la lame horizontale de l'os palatin dans son entière postérieure. Concernant la paroi médiale au septum nasal, elle sépare les deux fosses nasales et soutient le nez en avant, possède un squelette osteocartilagineux. On a en haut et en arrière la lampe perpendiculaire de l'hythmoïde en bas et en arrière on a le vomi. voilà le vomé. et en avant le cartilage sépale ils sont tous tapissés par un double revêtement conjonctif et muqueux pour la lampe perpendiculaire de l'hythmoïde elle est mince et fragile Souvent divisé des deux côtés. Son bord supérieur en haut se confond avec la lame criblée de l'hythmoïde. Son bord postérieur s'articule avec la crête médiale sphinoïdale antérieure. Son bord postéro-inférieur, il est oblique en bas et en avant, s'unit par deux lèvres. Aux lèvres correspondantes du bord antérieur du vomé. Ce canal se trouve constitué où loge le prolongement caudal du cartilage septal. Le bord antérosupérieur supérieur est le oblique en bas et en avant. Voilà, et les oblique en bas et en avant s'articule en haut avec l'épine nasale du frontal et en bas avec les os propres du nez. Son bord en inférieur, oblique en bas et en arrière, s'unit solidement au cartilage septal. Pour le vomi, C'est une lame verticale, médiale, mince, mais elle est solide. s'interpose en coin entre la lame criblée de du carcilage septal et le palais dur. Son bord supérieur, divisé en deux lamelles, ce sont les ailes de vomi, répond à la crête sphénoïdale inférieure, limite le canal sphéno vomérien médial. Son bord postérieur, oblique en bas et en avant, lisse, mince et tranchant, sépare les deux coins en arrière. Le bord inférieur, fixe solidement à la crête nasale. Le bord antérieur, oblique en bas et en avant, en contact, en haut. Le bord postéro-inférieur de, la de la lame perpendiculaire de l'hythmoïde. Oui, c'est la lame perpendiculaire de l'utémoïde. Et en bas, avec le cartilage de la cloison nasale. Son extrémité antérieure, son extrémité antérieure qu'on appelle aussi le bec, le bec, rapport complexe avec la crête incisive. Elle a un rapport très complexe avec la crête incisive. Pour le cartilage septal, c'est l'élément le plus épais de la cloison nasale. C'est une lame carcilagineuse verticale et médiale s'encastrant entre le vomi et la lame perpendiculaire de l'hétémoïde. On lui distingue le bord postéro supérieur réunit avec la lame perpendiculaire de l'hétémoïde. son bord postéro inférieur oblique en bas et en avant, son bord antéro supérieur oblique en bas et en avant et la trois segments supérieurs. Moyen et inférieur ou libre. Avec un bord entero-inférieur qui est oblique en bas et en arrière et se continue avec le précédent par un angle arrondi qui répond au bulbe du nez. Pour la paroi latérale, il reste la paroi la plus complexe. On va, étudier, on va commencer par l'étude de son cadre osseux. On a six os qui participent à la constitution de cette paroi. On a la face médiale de l'os maxillaire. Voilà, la face médiale de l'os maxillaire. La lame médiale de processus tergui. La lame perpendiculaire du palatin. Ainsi que les masses latérales dites l'os lacrymal, qu'on appelle aussi l'ingus, et enfin le cornet inférieur. Il faut noter que cette paroi joue un rôle considérable dans la physiologie respiratoire et c'est la phase d'exploration la plus importante lors d'une rhinoscopie. Donc on continue notre description de la paroi externe des fosses nasales. Cette paroi est subdivisée en trois zones ou trois régions. On, on commence par la description de la zone terminale. C'est la zone la plus importante, représente les trois quarts de la paroi externe, comprend les cornets et entre eux les méas. Concernant la zone, les cornets de la zone turbinale, on va l'étudier sur ces deux coupes. Une, une coupe sagittale paramédiale de la paroi latérale, des fosses nasales, avec la coupe coronale des cavités nasales passant par l'apophyse de cristagali et de l'hythmoïde. Comme vous voyez, voilà l'hythmoïde, les deux sinus maxillaires, les os maxillaires et les orbites. Le cornet inférieur, il faut noter que le cornet inférieur est un os propre, formé d'une lamelle osseuse recourbée, allongée d'avant en arrière, fixée à la paroi externe des fosses nasales, par, son, par un de ses bords et libre dans les fosses nasales, donc, tout le reste de son corps. On nous distingue une face interne convexe, on regarde, regarde la cloison nasale, face externe concave, limite en dedans le mia inférieur. Avec un bord inférieur libre et bord supérieur oblique en bas et en arrière, coupe en diagonale l'air de sinus maxillaire avec une tête plaqué sur l'apophyse montante de maxillaire et un queue libre sans fil en arrière. Le cornet moyen, c'est plus court mais plus haut que le cornet inférieur. Il fait partie de l'os ethmoïdal, comme vous voyez. Donc le cornet moyen fait partie de l'os ethmoïdal au contraire de cornée inférieur qui est un os propre, c'est le plus développé des cornée et de moïdo, présente une tête libre, plus saillante que celle de cornée inférieur, un queue mince, collé au palatin, près du foramen sphinopalatin, avec une face interne convexe et face externe concave. Les autres cornets et muido sont placés au-dessus de cornets moyens. De bas en haut, on a le cornet supérieur qui est constant, et au-dessus de cornet supérieur, on a le cornet de Santoroni et de Zekr-Kandel, qui est un cornet inconstant. Il faut noter que chaque cornet limite par la paroi latérale, il faut noter que chaque cornée limite avec la paroi latérale des fosses nasales un espace appelé méa. Donc les méas sont en nombre égal à celui des cornets et portent le même nom que ceux-ci a, qu'on va l'étudier sur cette coupe frontale. On a le méa inférieur, qui peut être considéré comme le méa lacrymal, limité en dedans par la face externe de cornée inférieure et en dehors par la paroi latérale des fosses nasales. Le méa moyen, c'est un véritable carrefour des sinus antérieurs car c'est là où vont s'ouvrir les sinus maxillaires Sinus frontaux et les cellules ethmoïdales antérieures. Le méa supérieur, plus long que le méa moyen, c'est là où vont s'ouvrir les cellules ethmoïdales postérieures et les sinus sphinoïdaux. Limité en dedans par la face latérale des cornets supérieures et en dehors par la face interne de pour la région pré-turbinale, elle est située en avant des cornets. Voilà. Comprend deux segments. Un antérieur, c'est la paroi médiale du nez, et l'autre postérieur, c'est une partie de la paroi latérale des cavités nasales. Limité en arrière par une ligne pendue de la tête de cornée supérieure à la crête de cornée inférieure. Pour la région rétroturbinale, elle est en arrière de la queue des cornées, répondant latéralement à la fosse -palatin, plutôt, C'est la fosse palatine Pour les orifices d'ouverture des fosses nasales, elles sont en nombre de deux, un antérieur et un autre postérieur. L'orifice antérieur, c'est l'ouverture périforme. Il est commune aux deux cavités nasales, limitées en haut par le bord inférieur libre des os nez et en bas et latéralement, limité par le bord antérieur des deux os maxillaires. Pour L'orifice postérieur, les coins, on va faire une coupe au niveau, à ce niveau-là pour bien étudier les coins. Donc les deux cavités nasales s'ouvrent en arrière, dans le nasopharynx, c'est-à-dire le cavon, par un orifice propre à chaque à chaque fosse nasale, appelé coin, limité en haut par le corps de l'os sphinoïde, en bas, par le bord postérieur de la lame horizontale du palatin. Voilà. Et médialement, par le bord postérieur du vomi. Latéralement, on a le bord postérieur de la lame terguide médiale. Concernant le revêtement cutanéomiqueux des fosses nasales, on peut envisager à chaque fosse nasale trois régions. La première, c'est la région vestibulaire, qui a un revêtement cutané garné de glandes et de poils ou vibrisses. Assure ainsi un premier filtrage de l'air respiré. La région respiratoire, Comprend le plancher ainsi que les cornets moyens et inférieurs. Son épithélium est de type respiratoire cylindrique cilié. Ainsi que la troisième région, c'est la région olfactive située au-dessus de bord libre. De cornée supérieure et dans la muqueuse est occupée par les organes sensoriels de l'olfaction. Il faut noter que la transition entre la muqueuse vestibulaire et celle de la région respiratoire est progressive. Par contre, la progression ou la transition entre la muqueuse respiratoire et et est brutale et brutale La vascularisation artérielle des fosses nasales est tributaire au du système carotidien, interne et externe. Le système carotidien externe va donner deux branches pour les fosses nasales, la première, c'est l'artère sphinopalatine, branche de l'artère maxillaire, c'est l'artère principale des fosses nasales. Il va arriver au niveau de foramen sphinopalatin, où il va s'épanouir en un bouquet d'artères nasales postérieures. Par deux branches, une latérale, dans les artères nasales postérieures, postérolatérales, destinée au cornet éméa. Comme vous voyez, elle va donner l'artère de cornet supérieur, de cornet moyen et l'artère nasale inférieure. Avec l'autre branche, c'est la branche médiale donnant l'artère nasale septale ou l'artère nasopalatine destinée au septum nasal. La deuxième branche du système carotidien, Externe, c'est l'artère de la partie mobile de septum nasal qui est une branche de l'artère labiale supérieure. Le système carotidien interne va contribuer à la vascularisation des fosses nasales par les artères ethmoïdales antérieures et postérieures. Il faut noter que l'anastomose des artères de septum nasal sur la partie antéro inférieure va donner naissance à la tâche vasculaire. Cette tâche vasculaire est peut-être à l'origine des, des épistaxis à répétition qui peuvent nécessiter une cotérisation, c'est-à-dire une coagulation, lorsque le simple tamponnement ne suffit pas. Concernant la vascularisation veineuse, les veines sont satellites des artères et se draine en trois courants. Un supérieur, qui va se drainer vers la veine ophtalmique, veine ophtalmique supérieure et inférieure. Un autre postérieur, qui va se drainer en fin de compte vers la veine maxillaire. Et un autre entero-inférieur, qui va se drainer vers la veine faciale. Le drainage lymphatique va se drainer vers les nœuds lymphatiques rétropharyngiens, jugulaires interne profond et submandibulaire. On a trois sources d'énervation de fosses nasales. Donc, on a des nerfs de sensibilité générale, qui sont les nerfs ethmoïdales antérieurs et postérieurs, branches de nerfs ophtalmiques. Ainsi que deuxième source, c'est... Ce sont les nerfs de sensibilité générale et d'énervation végétative représentés par les rameaux nasales postérieurs émanés du nerf maxillaire 5-2, donnant le nerf de cornée moyen, de cornée inférieure ainsi que les nerfs palatines antérieures. Et troisième source, c'est l'énervation sensorielle assurée par le nerf olfactif. Donc, concernant les applications cliniques, le TDM ou le scanner facial reste l'examen clé pour l'exploration des fosses nasales. Par exemple, il permet le diagnostic étiologique et topographique des sinusites chroniques. Parfois, on a besoin d'un complément de l'ARM dans un bilan d'extension des humeurs nasales ou sinusiennes. La paroi latérale des cavités nasales reste, une, reste la plus importante des parois des fosses nasales, a une importance capitale en rhinologie et à ce niveau-là, où s'abouchent les principaux sinus paranasaux. Donc, la connaissance de l'anatomie des cavités nasales ou fosses nasales est essentielle pour comprendre leur pathologie.